Bon, on va commencer. Euh, Aujourd'hui, on vous entretient d'hydropoly. Euh, fait que j'ai deux grandes spécialistes avec moi. Euh... <rire> spécialistes. <rire> et Sonia Baudouin vont m'accompagner euh, pour cette présentation-là parce qu'on euh, en a fait chacune de nos côtés, on des expériences qui sont concomitantes. Et euh, là, on était en train d'essayer d'improviser de, notre présentation en disant qu'est-ce qu'on allait euh, présenter. Il y a tellement de choses à dire là-dedans, c'est ça qui nous inquiète un petit peu. Euh, c'est ça qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir. Puis, euh, l'hydroponique, ou faire de l'hydroponique à la maison, c'est-à-dire la culture euh, de plantes dans de l'eau euh, oxygénée avec des nutriments, euh, euh, ça demande une petite expérience qu'on a, qu a acquis. On a fait des erreurs, on a eu des bons coups, puis on voudrait les partager avec vous. Mais il y a tellement d'informations là-dedans que je ne suis pas sûre que ça va rentrer dans une seule vidéo. Fait que ça se pourrait qu'on soit obligé de partitionner en plusieurs parties. Euh, on a essayé plusieurs techniques, plusieurs modèles. Euh, comme on vous a déjà dit, on ne vous demande pas d'argent, on ne vous vend rien. C'est vraiment une expérience gratuite qu'on vous fournit ici. Puis je pense que ça va être très utile pour chacun d'entre vous. Euh, je pars avec.. Euh, euh, on va vous expliquer ce qu'on a acheté, nos bons coups, nos mauvais coups. Euh, les problèmes aussi que vous risquez de rencontrer. Fait qu'il y a beaucoup d'expérience là-dedans. C'est très empirique comme euh, sujet de présentation. Puis on est un, un petit peu.. Euh, euh, on est parti tantôt, on n'arrêtait pas de rire et faire des jokes, fait que ça se pourrait que ça vire tout croche, mais c'est pas grave, on va regarder la vidéo, pareil! <rire> Parce que, euh, je veux dire, euh, je me fais souvent apprendre, ils me font des farces, puis moi je continue, puis je les entends pas, puis ils rient entre elles, <rire> <rire> on va y les salles. On s'en fait... <rire> Bon, fait que là, j'ai pris plusieurs vidéos, je les ai regardées ce matin. Euh... Ça serait beaucoup trop long de tout vous montrer. Fait ça va être un résumé de résumé d'informations qu que j'aurais ré réalisées avec elle. Puis il y a aussi des photos que Guylaine m'a envoyées sur ses plantes puis euh, quoi faire. Mais on va commencer par le début. Comment commence une plante avec des graines? On va parler des bonnes graines. Pas des. <rire> bon, commencez. En terre? C'est ça. En terre. Fait que, euh, ici, ben, on pourrait présenter d'abord les... Euh, euh, en isoponie ce qu'il y a de plus facile à faire. Euh, Pousser, en fait, c'est de la salade. Fait que je vous conseille de faire de la laitue. On a tout fait de la laitue, puis c'est vraiment le, le légume le plus euh, facile à entreprendre. Il y a une autre chose aussi qu'on doit savoir en idomponie, c'est que euh, la plante, elle a le besoin d'eau, évidemment, c'est ce qu'on parlait, mais la plante, elle a aussi besoin de lumière et elle a le besoin d'oxygène dans son eau. C'est qu'une eau flat, sans oxygène, ça va la tuer. Fait que ça, c'est un paramètre qu'on va regarder. Ça prend aussi un eau avec un pH équilibré, puis, on va besoin de nutriments dans l'eau. Puis, euh, c'est facile de se faire avoir. Fait qu on qu'on va en parler, ça aussi, de qu'est-ce qu'on a trouvé comme technique pour que ça nous coûte le moins cher possible. Euh, L'hydroponique, il y en a beaucoup qui présentent ça comme une solution, euh, comment on pourrait dire, de résilience. Euh, je vous dirais, c'est bon pour l'eau, présentement, mais ça ne le sera plus plus tard. Euh, ça demande trop d'énergie, euh, à moins d'en faire dehors à côté d'une rivière. Puis, encore là, les saisons sont courtes, puis euh, vous n'aurez peut-être pas la. la la facilité de le faire euh, de cette façon-là, c'est ça demande de ça demande des produits, ça demande beaucoup de choses, c'est pas vraiment une, une, une, une solution résiliente. Euh, parce que ça demande aussi euh, de l'énergie puis euh, quand même euh, beaucoup d'occupation. Euh, en tout cas, pas de at large. Vous ne pourrez probablement pas vous nourrir tout un hiver avec ça, à part pour la salade. Sur la salade, on en, a en masse. Oui. Okay. Alors, <rire> Oui, fait que. On, mais les légumes, je vais vous en parler tantôt. Fait que. On va commencer par euh, comment on parle nos plantes. Fait que ça serait peut-être la meilleure des solutions. Euh, Guylaine, toi, t'as as, as, ben, conservé un plant de, de, de laitue. Oui. Fait que je vais montrer la photo ici. Euh, il est juste ici. Il y a, oui. Tu l'as laissé fleurir. Oui. Puis euh, tu as recueilli les graines. Fait que.. Les graines, on les retrouve dans la fleur. On a décomposé une ici, là. Oui. Puis on peut partir de ça. Fait que si vous avez de la laitue l'été, laissez fleurir un plant en coupant seulement les feuilles de salade autour. Puis allez chercher les graines. Fait que ça, ça ne vous coûtera rien. Fait que... Puis pour faire les graines, il euh, y a plusieurs petits types de contenants qui viennent souvent avec des appareils qu'on va acheter en ligne. Euh, on va en parler tantôt, mais euh, ça coûte cher. Fait que si vous achetez un appareil en ligne, puis vous achetez des produits de la nourriture pour plantes en ligne, puis que vous achetez des, euh, les euh, mousses qui vendent, eux, dans leur contenant en ligne, qui sont de très bonne qualité, c'est pas ça que je remets en doute, là, ça va vous coûter une fortune. Parce qu'à chaque fois vous allez faire une nouvelle... Euh, euh, une nouvelle culture? C'est oui, ça, vous allez devoir... Va, vous vous, vous allez acheter, racheter euh, tout le temps ces produits-là, puis ça, ça revient très, très, très cher. Que, ces produits-là, c'est la Oui. Oui. Et, euh, mais il n'y a, a, a pas rien de la tourbe il y a aussi de la, de la laine de roche il y a plusieurs types de produits mm -hmm. pour enraciner vos plants mais le meilleur que j'ai trouvé qui était le plus abordable euh, c'est les petites mousses ici fait que je mettais mes, euh, je mets mes oh. graines mm -hmm. euh, carrément euh, dans des mousses comme ça euh, qu'on achète sur internet euh, sur Ali Express. Les je... autres sont réutilisables, par exemple, après. Oui, si la graine si n'a pas défoncé la mousse avec euh, ouais. les, ses racines, oui, c'est réutilisable. Puis, je vais vous montrer euh, ici sur... Euh, je pense que j'en avais... Voyons. C'est y a sûrement, là, je vais le marquer. Ouais. Hey, look, Il y a l'autre kit. Il n'y a pas petits trous. Puis après les paniers, regardez. S'il y en a ici, c'est 1,37$ livraison raisons inclus pour ces mousses C'est vraiment, mais vraiment pas cher. Fait que... puis si tu ne veux pas les commander, Nancy, moi j'ai fait une expérience aussi avec des petites mousses comme ça. Je me suis acheté comme des éponges. Oui. Puis oui. je les ai coupées, puis je les ai taillées. J'ai fait un petit trou comme ça dedans. Oui. Puis, euh, je mets ma graine dans ça. Oui. Puis, il une éponge, en tout cas, au dollar à moi. là, as cinq éponges. Là, que tu ne oui. fait que rien. Que... Ça coûte une pièce et quelques. C'est ça. Puis, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment une solution extrêmement économique. Puis, que vous pouvez vous débrouiller tout seul, même avec d'autres matériaux. Je pourrais même dire du stuff à oreiller. Tu devrais un oreiller, un toutou comme ce de soit, vous pourriez oui. utiliser ça. Tout ce que ça prend, c'est un morceau dans lequel la graine va pouvoir euh, prendre son expansion. Ensuite, les racines vont aller dans le pot. Puis, euh, tantôt, ben, Sonia, tu voulais faire remarquer qu'il y avait aussi des petits paniers. Euh, on a besoin de petits paniers, mais ça, les paniers, c'est souvent, ça quand on parle de panier, on parle de ces euh, structures-là. Pis ça, ça vient d'habitude avec les modules de base qu'on va s'acheter, mais on sait aussi qu'il y a du monde qui va vouloir s'en construire eux-mêmes à la maison. Il y a des livres qui se vendent là-dessus, il y a des solutions sur Internet, mais moi, je vous dirais que j'ai gaspillé beaucoup de temps et d'argent juste à m'en construire chez moi. Fait que Des fois, ça vaut la peine d'acheter un, un module, déjà tout le système inclus, pour votre première culture. Ensuite, ouais. vous explorerez par la suite, vous, vous allez moins perdre de temps. Oui, je trouve que ça vaut la peine pour le prix qu'on paye ça. Puis on peut les utiliser longtemps. Moi, j'étais à oui. ma deuxième année, là, puis euh, ça fonctionne encore très bien. ouais Bon, on va fermer la chauffer, puis ça va faire bon moins mm de -hmm. bon fond. Euh, là, euh, je reviens ici pour euh, les, les graines. Ok, parfait. Fait que pour les partir, dans le fond, tout ce qu'on met, c'est une à deux graines par cas. Mais en fait, on, on peut en mettre même deux, euh, une, ça va être bien suffisant parce que surtout bon, on va si vos graines, ça va être plus ouais, Exactement. Fait que quand vous allez voir deux feuilles apparaître, parce que là, il va, je vais vous le montrer, euh, j'ai d'autres cas là, avec des petites feuilles. Euh, on s'en va ici. Bon, quand vous allez voir apparaître deux petites feuilles comme ça, ben là, c'est le temps de les transplan transplanter euh, dans votre système. Puis pour les transplanter dans le système, on va avoir besoin de, euh, des petits copes qui sont souvent, mais on va les voir tantôt là, avec, les, euh, avec les systèmes hydroponiques qu'on a. On va la mettre tout simplement dans un petit cop, puis on va aller la porter directement dans son trou. On va en reparler tantôt. Puis, on va lui, on va s'occuper d'elle, par exemple, pas qu'elle manque d'eau. Parce qu'au début, c'est quand même assez fragile, il faut pas qu'elle manque d'eau. Fait que ça, je vous le montrais dans, dans un appareil quand elle a été transportée, mais on va, on va aller voir de quoi ça a l'air, juste après. Et, euh, et ensuite, euh, je voulais vous parler pour les micro-tomates. Beaucoup de personnes euh, cultivent aussi des tomates euh, en euh, nidoponie. Nous, on l'a fait aussi. Puis, ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter dans cette marque-là, la marque Micro-Tomate Birdie Rouge. Retenez ça. Euh, on les trouve, on va vous le dire tantôt. Là, il y a, il y a, vous allez, allez peut-être être capable de les trouver en ligne là, avec euh, c'est potagerornemental.com. Les micro-tomates birdies sont vraiment particulières parce qu'ils sont délicieuses. Mmh. Puis en plus, le plant, il ne vient pas plus haut que 30 à 40 cm. Ça fait que vous êtes capable de les cultiver en pot. Sinon, si vous prenez des tomates normales, ça va déborder puis vous ne saurez plus quoi faire avec parce que finalement, vous allez tailler comme ça. C'est trop gros, trop gros là, un plant de tomates normale. À moins que vous le fassiez en pot. On va en parler aussi. Mais une petite une birdie rouge, les petites pour... tomates cerises. Oui, c'est vraiment des petites tomates cerises, petites tomates cerises. mais euh, c'est vraiment mm. ça qui est le meilleur plan de tomates. C'est un, un plan de tomates qui est vigoureux, le tronc est large, il est très productif, puis euh, il, il fournit énormément de, de, de tomates. ça fonctionne bien aussi pour euh, ces petites tomates-là, -là, c'est les jaunes. Ben, mais les, les jaunes, là, puis... Euh... les Pinocchio? Oui, mais je les trouve un peu plus acides. Moi oui, je les aime ça à à cire, ça dépend du monde. Là, que, puis, euh, bon, il y a la laitue bon jardinier, mais il y a les tomates Garden Pearl aussi que j'ai essayé, ça, je ne les ai pas aimées. Il y a une autre sorte qui longs, est toi. ukrainienne, je ne les ai pas aimées non plus. Euh, ils n'ont pas tenu la route. Euh, en tout cas, ils venaient, euh, venaient euh, sommet Tandis que le plan, il est beau, il est vert forêt, oui. il y a énormément de feuilles. Je vais vous en montrer tantôt. Fait que ça, c'est pour les graines. Ensuite, on va aller voir. Euh, euh, euh, au niveau euh, des, ben, de ce qu'a besoin, finalement, la plante, c'est qu'on va vous présenter nous, des installations que j'ai, mais que les filles aussi ont, ont chez elles, euh, puis il y en a que je n'ai pas apprécié Comme par exemple, est-ce que ça vous prend une tente pour faire des draponies? Non. Euh, la tente, je m'étais payée ce luxe-là, puis finalement, ça, ça sert à rien. Euh, oui, c'est sûr que c'est magnifique, il y, a un équilibre, il, y a, il y a du vent, il y a tout, tu peux intégrer toutes sortes de choses dans ta tente. Ça la, il y a un système de réflexion de lumière aussi à l'intérieur de la tente. Euh, sauf que <rire> j'ai pas vu vraiment l'utilité de la tente. Euh... Ça dépend de la place que tu as aussi. <rire> Ça en prend de la place, oui, c'est du 2 ah, par 4. Si tu prends les petits appareils, ça tu peux avoir ça sur ton comptoir de ouais. cuisine. Tu peux mettre correctif. ça sur une petite table ouais. dans le salon. Tu peux mettre ça euh, n'importe si. où. Tandis que ça, ben ça prend beaucoup de place. Oui, fait que euh, la tente, moi je l'ai vendue parce que finalement je ne l'utilisais plus. fait que ça, ça a été plus de troubles qu'autre chose. Ce n'est pas élégant du tout de la façon dont ça a été fait non plus. Euh, pour ce, que, ce qui est des appareils, je vais vous en montrer quelques-uns, puis aussi comment qu'on les nettoie et qu'on les entretient. Il y a, euh, euh, si je vais en ordre, on pourrait regarder, euh, on va regarder le l'AeroGarden qui est vendu, euh, ça c'est la, la, la Cadillac là, des appareils. Euh, L'AeroGarden euh, a, euh, a un système qui permet de mesurer le temps d'exposition, le, le temps. Euh, où on a régénéré notre eau. Euh, par exemple, ça peut être 14 jours si on starte un, un jardin euh, de légumes. Puis, euh, ça nous dit, ça nous avertit quand les 14 jours sont terminés depuis le ch dernier changement d'eau. Ça nous avertit aussi s'il manque d'eau dans l'appareil. Puis, euh, il y a une très grande force, lui. Puis, on va le voir un petit peu plus loin. C'est égal, c'est ça. Il y a un, une minuterie qui nous permet de voir les jours. Et c'est automatique, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut vérifier quand vous achetez un appareil, il faut que ça soit automatique. La lumière va ouvrir seule le matin, elle va fermer seule le soir après son temps d'exposition nécessaire. fait que ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Lui, il y a seulement six trous, mais euh, c'est un, un des appareils les plus luxueux parce que la pompe à eau qui y a à l'intérieur envoie son eau dans chacune des alvéoles, des six alvéoles. Ça fait que vos plantes ne manquent jamais d'eau. Euh, parce que la pompe-pompe l'eau envoie ça au centre du cabaret ici, puis c'est redistribué pour chacune des alvéoles. C'est quoi ton gros plan, Nancy, qu'on qu voit? là C'est un bok choc. C'est euh, un bok euh, bon choc. Euh, euh, puis le, celui qui est juste à côté ici, c'est un... Euh, une oui, une, une, ouais, une fenouille, puis euh, j'ai des, des petits basilic à côté. La lampe qui est en haut, ben, on appelle ça du... Euh, ça, c'est un autre aspect aussi qui est important quand on fait de l'hydroponie. On a besoin de lampes. Et les lampes en hydroponie il y en a plusieurs sortes. Euh, je vous dirais que les meilleures lampes que vous pouvez posséder en hydroponie puis là, faites pas attention, là, je vois que c'est mouillé sur le mur, là, puis ça n'a rien à voir avec... C'est parce j'ai arrosé mon bot de choc, puis je vais vous expliquer pourquoi après. La lampe euh, qu'on voit à l'arrière, ça s'appelle un full-spectre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les teintes de rouge. Il y a des lampes en teintes de rouge qui, qui vont chercher les, les luminosités à 140 nanomètres. Et cette luminosité-là, qui est dans les teintes de rouge, c'est supposé nourrir entièrement la plante. Sauf que, de mon expérience personnelle, pour avoir essayé les deux sortes de lampes, mes, mes plantes préfèrent, mais vraiment plus, les pleins, euh, full, les full, full specs. Spec. Fait full que spec. moi, à votre place, je dirais vers les full-spec. Comme vous voyez, ils mettent quand même quelques euh, leds rouges au travers et des leds bleues oh, pour nourrir veux, la veux. plante. Puis, ouais. Ils peuvent s'adapter parfois aussi à certaines diversités de plantes. Mais là, on n'entrera en pas dans ces détails-là. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que la lumière, elle ne va pas à la même hauteur dépendamment de, euh, du stade d'évolution de votre plante. Euh, je vais euh, aller ici, si, si tu... Où c'est que j'ai mis des trucs sur les lumières? Vous avez plusieurs types de lampes en passant. Euh, moi, j'avais ces appareils-là, mais ils sont très dispendieux. Ceux-là, ils ont cinq gros LED qui demande 50 watts chaque, ça veut dire 250 watts, mais la lumière donne un équivalent de lumière de 1500 watts. Euh, c'est énorme, ça peut pratiquement éclair éclairer une pièce en entier, euh, je pourrais tout partir mes semis d'été euh, pour mon potager avec ça. Mais euh, je me suis aperçue que c'est ça qui bouffait mon électricité, fait que c'était pas la meilleure des solutions. Euh, J'ai décidé d'y aller plutôt avec un rack, avec des bandes de lumière. Plutôt que euh, d'y aller avec un, un gros spot comme ça, finalement, qui consomme beaucoup trop. Tu photo, merci, ton avec euh, tes, tes... Non, mais on, on, on va peut-être... Euh, okay. Je pourrais aller le montrer tantôt, là. c'est euh, Là, je l'ai fait maison, J'ai pris un... Euh, comment on appelle ça le, euh, les, les mini serres qui vendent chez Kanak, puis j'ai installé des lumières sur chaque étage, fait que ça fait la job. Ouais. Fait que, puis ces lumières-là, on les trouve, euh, c'est des lumières type néon, full spec pour les plantes, qu'on peut agripper à chacune des étages. Ce qui est important, c'est qu'elles soient à l'épreuve de l'eau, pour pas que vous ayez de problème en, en arrosant vos plantes, là, puis que ça brise vos lampes. C'est quand même un investissement, là, on ne veut pas les briser. Une autre chose que je voudrais vous parler, c'est euh, d'un autre appareil qui s'appelle IDEO. Eh, IDEO, ID, okay, c'est cet appareil-là, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, il y a une lampe intégrée qui est sur le dessus, il est complètement automatique. Euh, C'est un appareil qui euh, a 12 entrées euh, qui sont quand même assez serrées, mais qui peuvent vous permettre d'avoir plusieurs laitues. Là, ici, je venais juste de faire les changements de, et le nettoyage de mon bac. C'est pour ça qu'il est humide. Puis, euh, j'avais récolté mes laitues, puis j'avais laissé quelques moignons de laitues qui pouvaient encore pousser parce que, au lieu de, vous voyez qu'il y en a des nouvelles, qu'il y a quelques nouvelles laitues. Une rotation. C'est ça exactement. Fait qu'il faut penser aussi à votre rotation parce que si vous n'avez que des, des laitues matures, à un moment donné, vous allez perdre pour le reste. Dans ce bac là est, il est totalement automatique. Puis, je vais en nettoyer un tantôt. Vous allez voir, il y a une pompe à l'intérieur. C'est un autre élément important. Il faut que vous ayez une pompe pour la circulation d'eau et l'oxygénation de l'eau et euh, une lumière full-spec. La barre de la lumière le plus ajustable. Possible. On n'a jamais vu d'appareil parfait. On en parlait tantôt. Euh, on en commande des fois, puis des fois on est déçus. Je vais vous en montrer aussi que j'ai commandé. Puis qui ont été l'appareil jaune, Nancy. Tu sais, c'est quoi que tu es en train de faire là, dans ton ventre? Ça, c'est. On, on va en parler après. C'est les on nutriments. Oui, c'est okay. ça. C'est là où je mesure le pH de mon eau. Puis il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des. Euh, il euh, y a des bâtonnets, de, euh, y a, des, bandelettes. des bandelettes, ça coûte cher. Des hein. bandes. oui Celles qui vendent, il euh, y en aussi. a que c'est 20$, rien que pour les petites bandes, euh, c'est pas mm -hmm. automatique. Mais moi, je propose d'acheter cet appareil-là qui est beaucoup mieux. Est pas Mais il faut le calibrer. Euh, non, je peux aller chercher tantôt. J'avais okay. déjà préparé ma caméra là, pour le okay. montrer, fait que je pourrais aller les chercher au Peralé. un petit peu plus loin, je voulais vous le montrer tantôt l'aérogarden, il est dispendu mais il y a vraiment des avantages que les autres ont pas je pense qu'on le voit dans cette vidéo-là regardez ah oui. vous voyez ici, il y a l'eau euh, qui s'écoule, je vais leur faire jouer là. Euh, juste à ces endroits-là c'est le seul qui, qui possède ça, mais son prix va avec euh, ses capacités, parce que ça, c'est vos petits plants qui sont jeunes, il n'y a, a pas de problème, vous ne perdrez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller les arroser avec un spray. Parce que quand on vient de mettre une jeune pousse euh, en, dans notre système, si on ne va pas les arroser un petit peu quotidiennement avant qu'ils prennent leurs racines dans l'eau, on risque de les perdre. Mais ça, ce système-là, il n'y a aucun danger qu'on les perde. Euh, la pompe, on la voit ici à l'intérieur, mais tantôt je vais vous montrer comment qu'elle est démontée. Puis pour que la lampe fonctionne, il faut la brancher. Ça veut dire qu'il faut débrancher l'appareil ou la pompe quand on va le nettoyer. Puis quand on le ramène, il faut tout rebrancher. Si vous oubliez de le brancher, vous allez avoir des problèmes parce que votre eau va finir par manquer d'oxygène. Puis une plante qui manque d'oxygène, elle meurt. Fait que l'oxygénation de l'eau, c'est un facteur majeur. Euh, Ensuite, ce que, euh, avant d'aborder ce sujet on va continuer à regarder les appareils existants. Mmh. Moi, j'avais acheté cela. Euh, J'ai une grosse production de laitue incroyable au mmh. début. Mmh. Euh, ça a été vraiment génial. Ça, c'est pas le mien. C'est quelqu'un d'autre. Que c'est une autre photo parce que je ne trouvais plus les photos du mien. Euh, par contre, c'est pas solide. Ça, euh, c'est monté sur euh, un frame de chat, comme on pourrait dire. Les petits bâtons de plastique ici, ici, moi, je voulais pas les coller. Parce que si on les colle, après, ton système, il est jamais. Fait que tu peux plus le démonter. démonter. C'est ça. Puis, euh, à deux, trois reprises, ça s'est effondré. Heureusement, il est installé <rire> dans une douche de salle de bain. Donc, j'ai pas eu de dégâts d'eau. Mais imaginez un appartement. <rire> vous allez capoter. <rire> fait que euh, ça, c'est évident. J'achetais pas ça. Parce que, oui, c'est sûr que la production va être bonne. C'est mieux sur un balcon qu'à l'intérieur et ça s'entretient extrêmement mal. Par rapport à ce que les, les tubes que vous voyez ici prennent la lumière. Donc, s'ils prennent la lumière, il y a un gros problème en hydroponie. C'est quand que la bien. lumière rentre, tu as des algues. Quand tu as des algues, ton système devient tout vert, tes racines ne respirent plus, puis tu perds tes plants. Yeah. Tu sacs en ciboire, puis ensuite, il faut... <rire> oui, mais ça c'est vraiment sacrant puis ensuite, quand tu as des algues, il faut tout que tu laves tes tube. Fait que trouve-moi un manche à balai qui va passer là-dedans pour enlever les... Ouais, ça a été de la... Ah, ok, à nettoyer. Fait que je vous dis, achetez pas ça. Euh, c'est beau sur photo, mais euh, c'est un paquet de troubles à, à ramasser. Finalement, je l'ai vendu, j'en voulais plus. C'est ça, c'est l'entretien qu'il faut regarder aussi à travers ça. Ouais, ouais. Exact. Une autre affaire aussi que, euh, que j'ai acheté et que finalement j'ai retourné, mais je vais le montrer tantôt, je vais vous le dire au fur et à mesure. Il y a, il y a des achats que j'ai vraiment regrettés, il y a des trucs que j'ai vraiment appréciés. Un autre affaire aussi qui vient avec les systèmes d'olopénie, c'est les bobites. Puis ça, ben, vous voulez vous, vous, Tout le monde en est né victime à un moment donné. Si vous voyez des petites mouches minuscules se mettre à voler dans votre euh, dans votre appartement ou dans votre maison, euh, dites-vous qu'il y a probablement un euh, euh, une portée quelque part. Fait qu'il faut vous en garder sous les feuilles de chacun de vos plants pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis vous allez probablement trouver une colonie de pucerons. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on doit prendre de l'eau avec un peu de savon à vaisselle, un petit peu d'huile mélangée euh, qu'on va sprayer sur nos plants, ou on les arrose fréquemment sous l'eau parce que ça les enlève. La pluie naturelle dehors permet de nettoyer les plants. Mais si vous laissez euh, les puissances propagées, ben, vous venez de perdre toute votre école parce que vous en avez en avoir partout puis vous ne serez plus capable de vous en débarrasser de l'hiver. Euh, les bébites, ça fait partie de la vie. Puis Quand on a des bébites aussi, ben, tu sais, Sonia, tu m'avais apporté ce produit-là. Oui. On l'a séparé en deux. C'est cyclone. Il euh, y y existe des produits comme celui-ci qui sont complètement naturels. Oui. Ce n'est pas toxique pour les plantes toxique, ni, ni pour nous. Il y a... Euh, qu'on peut... Euh, euh, étendre sur les plantes. Celle-là, tu l'avais acheté sur euh, comment, Hydroponique. Euh, euh, je... Comment ça s'appelle? Tantôt on va le voir, oui. j'ai quelque chose. Mais on va le voir tantôt parce qu'on va parler des produits. Euh, on va aller voir sur Amazon aussi, sur, Parce que je veux vous parler des différents types de plantes qu'il y a. Fait que sur Amazon, vous voyez, quand je vous parlais tantôt des.. Euh, des euh, des, tourbes, des, éponges oui, des éponges ici pour la, la culture hydroponique à la maison, vous voyez comment ça coûte cher, c'est 39$, tantôt je vous ai montré que c'était 1,39$ pour toutes les éponges. Ça ici c'est de la laine de roche, c'est utilisé par les professionnels, le pH n'est pas ajusté de la même manière parce que la laine de roche est plus euh, basique que les autres. Fait qu'il faut s'ajuster là-dessus, encore une fois c'est quand même assez dispendieux, c'est 37$ pour la, la laine de roche. C'est-tu récupérable, ça, Nancy? Ou... C'est la même chose que les éponges. Ou... Okay. Euh, si ton plan n'était pas assez mature, qu'il a pas trop pris, euh, ça peut aller. Là, il y a ce nouvel appareil-là qui vient d'entrer sur le marché qui est super intéressant. Il y a des griffes au-dessus pour faire la suspension. Oh, wow. Son manche est complètement euh, rétractable. En tout cas, il peut atteindre quasiment un mètre de haut pour la lampe. Sauf que je l'ai commandé, je l'ai retourné. Le, le plastique en avant décollait. Elle fermait tout seul à longueur de temps par rapport à s'il manquait un peu d'eau, à fermer sa lumière tout le temps. J'étais tellement à là. Ah. C'est triste, elle est super belle la machine, mais elle marche mal. Là, ils vont peut-être avoir d'autres générations, mais celle que j'avais, elle était à tout le temps. À une minute qu'il y avait quelque chose, elle s'éteignait. Puis okay. euh, là, je ne pouvais pas continuer avec ça. J'ai tout essayé, j'ai je n'ai jamais compris ce qui se passait. Euh, ce modèle-là, on l'a, mais il n'y a pas de pompe à l'intérieur. Fait que ça, euh, je sais que toi, toi aussi, tu l'as, hein, Sonia? Ouais, moi, je l'ai, puis euh, j'ai installé une ferme, par contre. Ah oui? Ouais, OK. J'ai mis une petite ferme dessus pour être capable d'avoir l'aération, parce que je trouvais que ça, ça profite mieux. Puis, euh, vu qu'il n'y a pas de pompe en dedans, ben, au niveau des copes ou des choses, il se fait moins d'humidité, moins, moins de, de moisissure, là. Qui n'est qui pas, pas. Ah ouais, OK. Qui est non toxique, là, mais ça, ça garde plus l'aération. Puis ça pousse mieux. Je trouve que ça pousse mieux. Parfait. Mais si oxygéner, il faut que tu changes ton. Il faut changer mon eau, plus souvent. Plus, plus souvent. Plus souvent, plus hein, souvent. Que, parce que tu n'as pas de pompe. Il n'y a pas que... de pompe. Moi, mais c'est ce si individuel, sais... par exemple. Ouais. Tu as plus de place, puis c'est un 20 morceaux, c'est un, un 20 place. Oui, puis la, la, la, la lampe. C'est plus haut. Oui. La lampe à plus haut, Tu peux faire tes plantes tomates dedans. C'est ça. C'est différent. C'est des modèles différents. Ouais. Puis moi, c'est tu qu ce que j'ai fait pour l'améliorer? Il y a un endroit où on met l'eau, ouais. ben, euh, je rentre des, euh, des, des, des, des pousseurs d'air d'aquarium ah, dedans. Bien, ça ouais. fait que euh, l'oxygénation, okay. ouais, on ouais, l'a ouais. à ce moment-là. Ouais. Puis okay. les, aussi, pour se nourrir, les plantes n'ont pas nécessairement besoin d'avoir nécessairement les racines dans l'eau. Parce que juste le fait qu'il y ait du pétillement d'air comme ouais. ça dans l'eau, c'est ça. Même Ils vont chercher des nutriments comme ça, mais par aération fait que c'est une autre façon aussi de nourrir les racines. C'est ça que j'ai fait moi aussi. J'ai un appareil, pas celui-là, mais un qui n'a pas de pompe à l'intérieur. Puis j'ai mis une pompe là, pour un aquarium. Oui, ça aussi, c'est ça je voulais que j'ai mis des tubes. Oui, ouais. c'est ça. J'ai mis des tubes avec la pompe à l'intérieur, puis ça fait, euh, ça fait de l'oxygène pour les plantes. Exact. fait que pour débuter, si vous n'avez jamais fait, ce qu'on vous suggère, c'est d'acheter un petit main, modèle. Oui, ouais, elle est pas ouais. mal grosse. J'en avais tantôt. Là. On vous suggère d'acheter un petit modèle comme ça. Il faut vérifier trois choses. Il y a une pompe, il y a une lampe automatique. Il faut que ça soit marqué «automatique euh, ». Vous êtes capable de vérifier facilement le niveau d'eau. La, la, la hauteur. La hauteur de la lampe. La hauteur, hauteur de la lampe. Mais encore là, ça dépend de ce que vous cultivez. Parce que dès le <rire> vous êtes capable en masse avec une 30 cm d'en dans, dans cultiver. Si possible avec la ben, C'est un petit peu Mon appareil que je parlais tantôt, c'est celui-là. Le blanc, là. Le blanc lui. Oui. Moi, j'ai commencé avec celui-là. Je n'aime pas, lui, je j'ai mis, euh, mis une lampe suspendue par-dessus par -dessus, parce qu'il ouais. n'y avait pas de lampe incorporée. Puis c'est cet appareil-là que j'ai rajouté une petite pompe à aquarium à l'intérieur. Okay. OK. Mais tu vois, le micro ici, il y a chose... tout. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu rajoutes à part là. C'est ça, mais il est quand même pas ouais. cher. Hein? Il n'est pas cher. Mais pour commencer, moi j'ai commencé avec celui-là pour voir si ça valait la peine. Ouais. Ok. Puis, pour m'habituer aussi. Puis, après okay. ça, j'ai tombé avec les autres appareils. Là. Oui. Bien, euh, lui, je l'ai beaucoup aimé. C'est euh, oui. le IDOO. Là. Il est pas cher, puis il va vraiment bien. Il y a de l'eau. Euh, on voit là, ici, par une gauche, la quantité d'eau. fait que ce pas oui. automatique. La lampe est automatique, par exemple. Puis, il y a 12 trous. Parce que ça, ça c'était quelque chose qui nous préoccupait. C'était le nombre de... Euh, de, de trous, mais l'espacement aussi compte. Puis on n'a oui. pas beaucoup d'espace là-dedans. C'est très beau, c'est très élégant sur un comptoir. Ça peut même servir de lampe de salon, puis vous avez vos plantes dessus. regarde tu en as un autre, là, au bout, là, à 99$, qui n'est pas trop pire. Il y a peut-être automatique aussi. Là. Je viens d'acheter, mais euh, il n'est pas large. il est, euh, ah, Vraiment, oui, c'est la moitié de l'autre. Il fait oh, ouais. 3,5 litres d'eau. OK. Tandis que lui, c'est quatre titres, mais est euh, quatre il est beaucoup sept, plus pareil. large. Moi, en tout cas, oui. les Lido, je l'aime beaucoup. Mais des fois, ça tombe en spécial aussi. Oui. Puis euh, là, je voulais vous le montrer parce que Aero Garden, c'est pas donné, mais c'est euh, la Cadillac, là. Euh, encore une fois, oubliez les, les trucs. Ici, on en a un comme j'ai en haut. Il n'est pas si pire que ça. là il, il, il, bien, c'est. Euh, non, c'est pas lui, c'est lui. OK, okay oui, ouais, parce que vous voyez ça à l'avant, là, avec l'indicateur, il est a 183. Puis, il y en a un, si on s'en va voir ce que REO Garden a comme euh, solution, euh, ouais, il n'y en a même plus. Il y avait celui-là qui était à plein de trous, là, mais euh, ils n'ont plus son accordeur fait qu'il reste rien qu'à le à, à, à six trous, euh, qui est parfait soit pour la dessus ou euh, des... Euh, des euh, lui, vraiment, là, c'est euh, satisfaction 100%. Oh, oui. Même s'il est plus cher, là, s'il y a du monde qui disent, moi, je ne veux pas me casser la tête, je veux quelque chose de simple, euh, allez avec l'Aero la Garden. Même si ton niveau d'eau est bas, il va, il, va, il va quand même là, se prendre de l'eau pareil Oui, oui. puis euh, il, est, il est très bien oxygéné, l'eau, euh, euh, le, minu... ben, il est facile à comprendre une fois qu'on a compris comment il fallait le céter. ça dépend si pas... des personnes. Oui, oui. <rire> des fois, euh, des fois de nos amis. Mais euh, y a, y a, une fois qu'on a compris comment qui fonctionne, là, ça va vraiment bien. Et, là, il, est, il est très apprécié. En tout cas, nous euh, on est bien contents. Oui. là oui. Franchement, c'est lui que j'aime le plus. La seule chose que je trouve, que juste six trous, mm. c'est l'inconvénient que moi, je trouve. J'aime mieux avoir un douze trous. Oui, mais à part oui. ça, là, le reste, là, il est parfait. Oui. ah mais, oui. Un douze trous, accrochez-vous parce qu'il est dispendieux. En cette sorte-là, il est dispendieux. Euh, on, on, on, il est dispendieux oui. on parlait tantôt des tours. Il se vend des tours. puis Il y en a aussi sur, euh, sur Amazon. Là, euh, euh... Je sais qu'à Québec... Euh... Euh... Oui, à, à Québec, euh, il y a euh, José Lavigueur qui a parti un réseau de vente de tours, euh, moi je pense... José Josée Lavigueur. Oui, c'est Josée Tourmel qui avait parti, en... je me suis trompée <rire> José de nom. Tourmel a parti un réseau, à... mais ce n'est pas des tours comme celle-ci, c'est des tours qui viennent avec un paquet de services aussi. Là. Euh, eux autres, ils ne vendent pas juste la tour, ils vendent... Euh... Oui, c'est ça, exactement. Et c'est quand même dispendieux, puis euh, il y a quand même beaucoup de gens mmh. qui se font du profit okay. tout au long. Là. Moi, je suggère pas nécessairement d'aller vers oui, ça oui, pour si commencer. Quoi? Mmh. Ça là? Oui. <rire> mmh. ouais, okay. Tu veux le prix? 6243 mmh. il, il y a des particuliers, particulier. oui. oui, mais tu as rien qu'à regarder. Fais une recherche sur armoire hydroponiques. C'est hey. vraiment oh. C'est des meubles. C'est magnifique. Là. Mais là, okay. regarde, s'il y a du monde, on est ingénieux au Québec, puis on pourrait peut-être en faire et se mettre en, en vente, là, mais quand même. Euh, gardez ça, hey, c'est euh, pas loin de 4000, là, si je me rappelle bien, là. Euh, ici aussi c'est tout un système, mmh. euh, c'est ça qu que je me suis fabriqué là, par étage. Euh, ici, Gars, les langues sont intégrées dans un ah système oui, avec plusieurs. Fait que il, il y a vraiment. Il y a, écoutez, il y en a pour les fous plus les fins, mais nous, ce qu'on vous suggère pour commencer, commencez avec un petit système de comptoir, puis vous allez vous apercevoir que vous allez préférer probablement plus de petits systèmes de comptoir que de vous équiper avec plein Ça, de cochonneries. Oui, mais ça, tu vois, je m'en ai débarrassé. Fait que vous allez m'en mettre dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, puis ouais. vous allez être super content de montrer ça à vos voisins. Ouais, vous par parce que manière ouais. d'intégrer dessus. Vous pouvez ouais. garder ça en jardin, vous pouvez garder ça partout, puis vous allez, euh, pour euh, pratiquement le, le, le même prix, vous, vous sauvez beaucoup de soucis parce que c'est très facile de nettoyage, puis c'est ça que je veux vous montrer tout de suite. Ouais. Euh, ça s'entretient blanc bien. bien, puis en plus de ça euh, cet appareil-là ici que je, que je vais vous présenter là, qui est l'idéal euh, bon, on voit ici qu'il y a une petite pompe à l'intérieur puis moi, j'ai rajouté un morceau de tuyau parce que je veux que mon eau soit bien oxygénée. Puis je trouve que la pompe, elle, elle sortait l'eau, mais elle, ça fait rien qu'une circulation d'eau. fait que comme l'eau sort de ma pompe, c'est un petit peu plus bruyant, mais elle va retomber dans l'eau, puis elle va permettre la meilleure oxygénation de l'eau. La pompe, elle se décroche comme ça, puis des fois, il faut la nettoyer parce que mmh, les racines oui. peuvent la boucher. Oui. fait que ça, euh, c'est important. Puis si elle ne se décroche pas, c'est déjà un problème. L'aérogarden, elle ne se décroche pas, il faut la dévisser. Euh, ensuite, vous, euh, ce qui est le fun, c'est quand c'est noir. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les produits qu'on met dans le bac, euh, l'eau avec les produits, le fait aussi qu'il y a des algues, des fois, ça finit par gâcher le matériel. Quand c'est noir, c'est beaucoup plus facile à entretenir, puis ça reste élégant malgré. Pas, ça, ouais. tâche pas. ça fait que ça, c'est un autre élément qu'on vous suggère de, de regarder quand vous faites votre achat. Euh, là, on voit qu'on décroche la lampe ici, qu'on a l'alimentation la, la, de la pompe qui reste là, puis ouais. euh, quand on fait le nettoyage. Euh, pour le nettoyage, c'est simple, c'est du savon à vaisselle, on rince, puis euh, on, on s'assure que tout est bien lavé avant de la remplir avec des produits. Euh, là, je la remplis, mon nettoyage est terminé. Là, vous voyez, j'ai des petits pots ici, là, mais ce n'est pas les pots d'origine. C'est ce qui est venu avec mon premier trail. Ok, j'ai gardé les pots. Je pas ça, ça vaut de l'or parce que le capuchon, vous avez les quantités dedans. Ensuite, on va vous expliquer tantôt. Nous autres, on achète nos pots directement chez un producteur local à Québec. Puis à Montréal, il y a sûrement un endroit où ouais. ce que vous allez vous en procurer. Puis on remplit ces petits pots là avec ces solutions là. Là, on monte euh, à toutes les fois que vous allez en avoir. La plupart du temps, vous allez avoir deux solutions la A, la B. Puis ne mélangez pas ça d'avance en pensant sur sauver du temps, ça va mmh, tout se mmh, cristalliser. Oui, j'ai ouais. fait ça, ça s'est tout cristallisé dans le fond de ma bouteille, là, ça euh, ouais. j'ai perdu ça finalement. Exact, Fait ne ouais. faut pas mélanger ça ouais. et euh, vous les mettez un à la suite de l'autre et vous mélangez ça dans votre eau. Ici, j'ai besoin de 4 litres d'eau, il faut tout le temps que vous sachiez c'est combien que ça prend de nutriments pour la quantité de litres d'eau que vous avez. Fait qu'étant donné que pour 10 litres d'eau, j'aurais besoin de 25 millilitres, moi, là-dedans, j'en mets 5 millilitres d'eau, puis je suis bien correcte, euh, de chacun. Fait que là, je verse mes nutriments, c'est 5 millilitres. Vous allez vous habituer. Ce que je veux vous dire, au début, vous allez faire des gaffes, puis vous allez mal nourrir vos plantes, vous allez voir l'effet parce qu'ils ne seront pas heureuses, puis à un moment donné, vous êtes habitué, puis vous savez carrément dans votre appareil combien ça n'en prend. Ça, c'est du pH. Plus, puis moi, comme euh, je ne veux pas me traîner les gros pots que j'achète de pH, je mets ça dans une pompe de, euh, une pompe euh, à part, puis j'en mets quand j'en ai besoin. Vous avez plus besoin de pH que de pH-, parce qu'en général, on redresse davantage vers le plus que vers le moins. Tout dépend de la salade, n'aime pas le pH. Non, ben ça dépend si tu en mets trop. Il faut. <rire> la salade, normalement, c'est entre deux. Euh, là, je ne parle pas avec la laine de roche parce que les mesures sont, pas, sont différentes. Ouais. Mais avec les mousses, c'est entre. Euh, euh, euh, 6.2 à 6.4, 6.5 qui sont heureuses. En tout cas, moi, dans mon système. <rire> voir... ton ouais, ça fait ça comme. <rire> Ça un ouais, ça. Bien, ben <rire> ben, là, il y a un truc aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous observiez les racines de vos, de vos plants. Si les racines sont blanches, puis qu'ils ont l'air en santé, c'est qu'ils sont heureux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Si vos racines sont brunes, bien, dépêchez-vous de trouver le problème, parce qu'il y a un problème, ils sont vraiment malheureux, ils sont en train de crever. Okay. Puis ça ne sera pas long que les, plants, les, que les, les, les feuilles vont devenir ouais, euh, noires aussi, puis des fois, ça va trop loin, puis vous les perdez toutes. Fait que, Ici, vous voyez aussi, il y a des petits caps. Ça, c'est important aussi d'en avoir. C'est bien génial quand vous arrivez avec votre appareil, puis qu'il y en a, parce que des fois, il y a des trous qui sont inoccupés. Et on ne veut pas que la lumière rentre. Parce que dès que la lumière rentre, vous allez avoir des algues. Ça fait que ces petits caps-là, c'est super important. On les met sur les trous quand il y a un trou qui est inoccupé pour pas que la lumière rentre. Les autres petits trous que vous voyez ici, il n'y a pas de lumière, ça, c'est fait pour mettre des euh, comment on appelle les ça? étiquettes. Oui, des Parce que ça, ça vient avec des bâtonnets, qu'on peut mettre des étiquettes dessus pour identifier nos fait que C'est simplement des trous qui sont prévus pour les bâtonnets. Fait que le fait qu'ils soient noirs, opaques comme ça, il n'y a pas de lumière qui rentre dedans. Puis je vous dirais que dans mes expériences personnelles que j'ai faites, quand j'ai décidé de m'en faire moi-même, ça a été là où mon, mon problème a été le plus fréquent. C'est que je, je développais des algues j'avais mal choisi mes contenants. Mes contenants faisaient tout le temps rentrer un peu de lumière, puis j'avais des algues dans mes, mes ouais. pots. Okay. Pour rajouter de l'eau, Nancy, dans tes appareils, est-ce que tu te sers du petit, euh, du petit chose que tu peux tourner dans le coin? là? Euh, pas vraiment. Si ça, souvent, Non, ben... Tu t'en sers pas de ça, toi? C'est ah, rare que j'utilise. Vous je tout le temps là, moi. Ben, souvent, ce que je fais quand je rajoute de l'eau, je veux tu vérifier. Vais si... Non, je veux vérifier si mes racines sont en santé. Ça fait que ça ne me gêne pas de soulever le couvercle ouais. pour regarder ah si ouais. tout passe bien aussi. en dessous. Fait. Je veux savoir aussi si ma pompe, elle fonctionne encore. Mmh. Parce que si ma pompe est en panne pendant un certain temps, bien là, je ne vois pas c'est où le problème. Puis, je peux attendre une semaine, puis mon oeil va manquer d'oxygène, mes plants vont mourir. Fait que j'en profite quand je rajoute de l'eau pour aller vérifier si tout se passe bien en dessous. Tantôt mmh. j'ai vu que t avais, t avais mis euh, tu avais rajouté un bout, un bout de le tuyau un, un bout de tuyau oui mais ton bout de tuyau là il est sorti de l'eau oui parce que ben, okay. c'est un petit peu plus bruyant mais ouais. moi c'est la raison il, il pour il est pourquoi dans, je il n'est pas dans l'eau la, la sortie n'est pas dans l'eau non parce okay. que Ouh. le fait que l'eau recoule dessus. dans ah, l'eau okay. ça okay. amène de l'oxygène dans okay. l'eau donc ça va oxygéner davantage mes plants Oui, il est juste brasser. c'est ça Okay. fait que euh, là j'ai ouais c'est ouais. ça regardez là il est, il est juste ici mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire là moi c'est King, qu une... que j'ai compris que les plants avec un eau bien oxygénée c'était plus heureux euh, les plantes sont plus heureuses puis fonctionnent mieux. Là, je pense que je vais terminer de toute façon ici. Ah oui, ça, regarde, je pourrais vous présenter ça. C'est que, on, on, depuis qu'on fait de l'hydroponie, mais on cultive aussi ce qu'on achète à l'épicerie. Ah, ça, c'est hyper pratique. Mmh. Fait okay. que Ici, je, rap, je coupe mes échalotes après que je les ai mangées. C'est une que ces boulots étaient maganés. Je les remets dans l'eau puis eux autres, ils n'ont pratiquement pas besoin d'oxygène. Mmh. Ben, moi, j'en ai euh, un set de 6 des échalotes. Ouais. Puis, euh, je les ai mis dans l'eau euh, ah, j'ai eu fini de <rire> mon jardin, puis euh, je les ai encore, les mains. Oui, je, ah, pas je pas acheté passais l'hiver, Non, moi non, non plus, non, je, je m'en passais Quand tu viens dans le spécial, là. ben là, tu en rachètes, puis tu les mets C'est ça, là, À un moment donné, ils finissent par ne plus être jolis, là. Mais quand c'est plus joli, ben on le mange, puis on mange le moignon, puis on part avec un organe. C'est comme je suis en train de faire ici. Fait que ça, ben, c'est drôle les échalotes, t'as même pas besoin de mettre de produits pour les alimenter, même l'eau ordinaire du robinet, là, ça suffit, t'as oui, pas même pas besoin de gaspiller de produits par rapport à ça. Là, alors, je vais aller okay. vous montrer autre chose. Euh, bon, lui, je vais te présenter, ça c'était le nettoyage que j'avais fait. C'est quoi ta ah. première photo, euh, la première, ça, c'est des oignons. Ah oui, j'avais vu ça sur Internet. Mais sur Internet, vous ah, allez avoir plein okay. d'affaires. Il y a quelqu'un qui expliquait comment partir des oignons avec des, des, des restants d'oignons. Fait que dans le fond, on prend la partie du bas, du bas il y a des ouais. racines, on la coupe, puis vous euh, voyez, regarde, ça fait deux oignons qui sont en train Ils de pousser. pousser. Ben oui. Mais euh, c'est de la job pour rien, puis les euh, avions, faut les ouais, partir tôt, là, mais par contre, ça peut servir des ça aussi, là, fait ouais. que euh, c'est à voir. Puis, vous voyez, c'est intéressant de voir, c'est au Venezuela qu'ils ont beaucoup d'expérience par rapport à ça, parce que la société s'est effondrée. Euh, beaucoup de personnes font de la culture de comptoirs, c'est pour ça que je vous dis, investissez pas trop dans des appareils, c'est pas ça qui va être important. Mm. C'est plus, même le bord de night va vous servir ouais, avec oui, l'information oui. qu'on fournit, puis ça a pas nécessairement besoin de produits, de lampes, ou tu quoi peux que ce soit. Pots, tu peux avoir des lampes. Exact. Ah, avoir, euh... On peut repartir des céleri comme ça aussi. Dans des verres. Oui, dans des verres. Fait que mm. ça n'a pas besoin d'un gros investissement. C'est ce que je voulais vous dire. Là. Vous voyez des cadillacs là-dedans, là, dites-vous que c'est pas. simple et facile. Oui, mais moi, ce que je vous suggère, c'est pour commencer, je dirais que c'est le IDOO. Moi, je trouve que c'est le Moi, j'irais avec lui. Mm. Ou le Rio Garden, qui est un peu trop cher, à mon avis. Pour le prix, c'est ça. Pour le, pour le débutant, pour le prix. surtout pour pas un débutant. Là. Ouais, fait que, ça, en tout cas, dans tous les essais que j'ai faits, ou un modèle comparable, là, parce que, ouais, c'est ça, on ne les a pas tous essayés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer sur cette page-là? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Oh, là, je là, j'ai parlé des lampes et tout. Ah, oh, il y avait des bébites euh, je voulais, ben tu sais, je vous montrais tantôt mon boy Choy. il a fallu que je les trime parce que euh, j'ai eu des pucerons dedans, Puis euh, ça, ça fait partie de la vie, de l'agriculture malheureusement à l'intérieur ah, ici, je vous montre comment on plogue la pompe en arrière, parce qu'il faut pas l'oublier quand on remet le système en marche mais euh, j'ai eu, euh, euh, ce pauvre plant-là a été attaqué par des mouches à fruits au début de l'automne j'ai jamais réussi à m'en débarrasser il s'est pas répandu sur mes autres euh, dans mes autres compartiments. Puis ça, c'est une autre affaire que je veux vous dire de l'avantage de vous acheter plusieurs systèmes plutôt qu'un seul. Quand vous n'avez un qui a, une production, qui a eu une infestation de pucerons, les autres sont ouais. corrects. Pas le changer, oui. Parce que si vous, tous vos systèmes sont au même endroit, les pucerons vont se promener. Tandis que si vous avez des systèmes qui sont répartis dans votre appartement ou dans votre maison, bien, vous n'allez pas avoir un problème qui va se répartir partout. Sauf si vous voyez des mouches voler. Si vous voyez des petites mouches voler dans les airs achetez-vous des cartons jaunes collants ou des papiers collants blancs. Mais il faut qu'ils aillent se coller dessus. Fait que vous mettez une lampe à côté la nuit pour qu'ils aillent se coller. Débarrassez-vous de ça le plus rapidement possible parce qu'ils vont trouver vos bottes de choc puis votre laitue, puis ils vont les pondre dedans. Fait que ça j'ai eu des problèmes avec ça puis c'est ce qui m'a fait réaliser comment m'en débarrasser définitivement. Voilà. Fait que on serait rendu. Euh, au pH. On n'a pas assez parlé mm -hmm. à mon avis. Euh, en fait, quand vous faites euh, l'hydroponie, vous avez besoin d'un outil comme ça qui est un, un pour mesurer le pH. Euh, ça marche à batterie, mais il y a aussi la possibilité d'acheter des papiers pour mesurer le pH, euh, mais c'est très dispendieux. Euh, ces papiers-là euh, coûtent 20 dollars pour un petit rouleau, euh, tandis que ça, c'est à peu près peut-être 15$. Ensuite, il faut par contre euh, l'entretenir. Il ne faut pas trop le, le mettre dans l'eau. Il faut seulement euh, le descendre jusqu'à sa petite perle là, pas plus, parce que si vous l'inondez, vous allez le perdre. Ce que les gens, moi, je ne crois pas que c'est utile là, pour l'hydroponie. Il y en a qui utilisent des, euh, des mesureurs de ppm. J'en ai acheté, mais en fait, je n'utilise pratiquement jamais pour ça. J'utilise pour d'autres choses, mais pas pour mesurer les PPM en hydroponie. Parce que les produits que j'achète, c'est indiqué sur l'étiquette, c'est quoi la quantité que je dois mettre pour obtenir le bon PPM. Donc, euh, je n'ai pas besoin de le mesurer. Je le sais qu'en fonction du nombre de millilitres que je mets, ils sont balancés. Puis, je vais, on va en parler tantôt des produits parce qu'on est bien satisfait de tout ça. Ensuite, quand vous achetez euh, un mesure produit de pH, il faut le calibrer. Il y a des instructions qui sont écrites, ça vous prend trois verres d'eau distillés, complètement distillés, c'est-à-dire que c'est pas de l'eau du robinet. Et euh, si vous achetez ça en pharmacie, il faut qu'il y ait 0 ppm dedans, ça fait que c'est bien important. Ensuite, vous allez avoir trois solutions à mettre dans l'eau, une de 4.01, une de 6.86, puis une de 9.18. Il ne faut pas les brasser avec les, les, la même cuillère, il ne faut pas mélanger les produits, il faut qu'ils soient complètement dissous dans une tâche chaque. Puis, vous allez prendre votre calibreur de, PP, de pH, puis vous allez commencer par le milieu, c'est-à-dire la solution qui est balancée, qui est de 6.86, euh, puis vous allez pèser sur le bouton « Calibre euh, ». Ici, sur le mesure, vous avez deux petits boutons, il y a « Cal » pour calibrer, puis euh, il y a « On-Off ». Puis, quand vous passez longtemps sur Cal, là, il, il va vous dire qu'il est prêt. Puis, vous allez le mettre dans la solution qui est la celle au milieu, puis euh, le 6.86. Puis là, il va dire OK quand il va avoir enregistré. Dans le fond, ce que vous allez faire, après, vous allez le mettre dans le 4.0, puis après, vous allez le mettre dans le 9.18. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous lui dites, ça, maintenant, quand tu vas rencontrer ce taux de pH-là, ça va être ça, la valeur. Ce taux-là, ça va être ça la valeur. Fait qu'une fois qu'il va être calibré, il va vous donner les bonnes valeurs. Puis de temps en temps, il va falloir le recalibrer. fait que c'est juste inconvénient avec ces petits appareils-là. Pour les lumières, je pense que je n'avais mis une quelque part, une photo pour ça. Ouais, il y a euh, un aspect qu'on ne parle pas beaucoup pour la lumière, c'est la distance. Quand on fait des végétaux, on n'en a pas besoin de beaucoup. Des laits dessus, ça n'a pas besoin d'énormément de lumière. S'il n'y en a pas assez, elle va pousser en orgueil. S'il est correct, elle va pousser, en, elle va être fournie. Euh, les fleurs, ça n'en prend plus de lumière. Puis quand vous allez avec des fruits, ça prend moins de temps de lumière, mais plus de lumière. Ça fait qu'on la met plus proche avec des fruits, moins longtemps. Ça veut dire qu'on va peut-être faire un 8 heures par jour à la place, ou un 5 heures par jour pour des fruits. Mais la salade, on va peut-être faire 12-16 heures par jour, avec une lumière qui est plus loin. Est plus loin hein. fait que, ça aussi, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, ça rentrait dans les détails. Et euh, après, ben, quand vous allez être bon, avec de la laitue, là ici, on parlait tantôt des, euh, des, euh, des, euh, des petites pompes pour les aquariums, assez 5 ouais. et 12 sur, euh, sur Aliexpress. Ali c'est ça que j'utilise. Mais on a aussi besoin des pompes à air. Pompe. Euh, si vous n'avez pas de pompe aussi, il y a des... Euh, ça, c'est des tuyaux pour des pompes à air. Mais euh, des petites ah, oui. pompes à air comme ça, d'aquarium, c'est un petit peu plus cher. Là, mais ça permet d'oxygéner l'eau. Ça peut être drôlement utile aussi quand on fait de l'aquaponie. Fait que je vous montre ça sur Ali parce que quand même il y a du matériel. Même si ça prend du temps à arriver, regarde, ici il y a des réseaux avec plusieurs pompes à air. Ça, ça serait bon comme mon cap, là. Ben oui, c'est ouais. un réseau comme ça. Un tu réseau. branches ta pompe à, une pompe à air. 1,98$. Ça, hein? ça c'est un pour les petits tuyaux. Ça. Mais ça prend ta pompe. Comme celle là là. C'est la ah, carte ici, là. 10 ouais. ouais, ça, ça, ça, va ça vaut la peine. Ça. Oui, ouais, effectivement. Fait que. Euh, mais euh, ça, c'est bien utile. Fait que si vous pouvez vous griller de ça, là, c'est.. Euh... C'est un must. Et euh, je vais vous présenter la culture en peau, puis en même temps, on va parler des nutriments parce que j'en présente là-dedans. Je pense que je vais prendre cette photo-là. Euh, je vais vous montrer le résultat après. Si, c'est un gros plan de tomate. C'est ça d'extérieur. Puis j'ai été obligée de le tailler à tour de bras. Puis ici, à côté, on a un plan de courgette. Euh, même s'ils sont jeunes, c'est euh, des plantes qui sont très productifs. Je vais arrêter la photo tout de suite. Vous voyez ici les ingrédients qu'on prend. C'est HGD, c'est hydroponique GD à Québec. C'est HGD. C'est euh, Franck, Franck Non, c'est Franck C'est Franck ouais. à côté du boulevard Charest. Ouais. Ou C'est Ouais, Eux, ils font leurs propre produits puis euh, tu peux acheter du euh, on peut acheter du pH, on peut acheter euh, les produits A et B, ils sont vendus ensemble. C'était 20 dans le temps, mais je pense que ça a augmenté. Mmh, ouais. Mais les fonds sur place, ils sont totalement complets, mais vous vous rendez compte, c'est 20 tandis que si vous les achetez sur Internet, vous allez avoir deux petits pots à 20$, fait mm. qu'on se moque de vous, là. Fait qu'avec ça, vous faites quasiment une année, là. Euh... Oh oui, ah oui, ne oui, ouais. faut pas acheter trop d'avance, on m'a dit que c'était bon deux ans. Okay. Fait que, mais ça vaut la peine. Euh, ça, ces gros barils-là, je les ai pris sur Internet, euh, sur Amazon, c'est opaque, il n'y a absolument aucune lumière qui rentre. Ça, c'est si vous voulez faire de la culture de gros légumes, euh, vous pouvez vous essayer avec ça. Euh, ici, j'ai une pompe à air euh, d'aquarium, qui va alimenter en air mon eau à l'intérieur. C'est des petits paniers comme ça dans lesquels j'ai parti mes plans. Euh, les billes qu'on a là-dedans, ça s'appelle des billes d'argile. sont ils récupérables? Tout à fait. Euh, quand que as, ton plan est terminé, tu peux toutes les détacher. Tu ne job, là, mais ça vaut la peine. Okay. Tu les mets dans le four pour les désinfecter. fait Il n'y euh, a pas de problème. Puis ça fait euh, ça brûle aussi les, les résidus qui pourraient avoir dessus. Puis les billes d'argile, il y a de différentes couleurs. Il y a-t-il une couleur spécifique qui est mieux d'acheter ou naturelle. Euh, naturelle? Tout ce qu'a fait, la bille d'argile, en fait, retient l'eau. Mm. Fait que, en retenant l'eau, elle va permettre de nourrir les racines du plant pendant qu'il est jeune. Mais il faut l'arroser fréquemment. Fait y a... Puis ceux qui font du, des pots, des gros pots, tu as besoin de tes billes d'argile. Puis il faut que tu t'assures encore une fois que la lumière ne rentre pas dans ton pot. Ça va-tu garder plus l'humidité à l'intérieur? Alors, si, si, mets des si je mets des billes d'argile, ça, si euh, ça, ça va drainer tes racines. Fait que tes racines ont à la fois de l'oxygène, puis à la fois de quoi... Euh, regarde, ça, c'est des entrées d'air que j'ai dans les pots. Il y avait... Euh, la possibilité, ça c'est avec une petite pompe à air que j'ai... Ils étaient comme air ça, air. dire, -dire as tu coquette. les achetées, ou c'est toi qui les as faites? Bien, la pompe à air je l'ai changée parce que l'autre était trop puissante. Je n'ai pris une qui était plus petite parce que je n'avais pas besoin de ça, qui prend moins d'énergie. Mais oui. tes trous après tes, tes pots ils étaient okay. faits? là okay. Tout était fait, ça c'est quatre okay. pots qui sont vendus ensemble. Normalement tu les installes les quatre en réseau, mais moi j'ai décidé de les installer individuellement. Puis, je trustais pas, j'ai peur des dégâts fait que je vais vous dire, c'est pas commode là, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai brisé, on le voit, mon plancher brisé, fait que c'est pas... Puis, même si vous essayez de mettre des plastiques, des batchs en dessous, à moins peut-être de mettre un... Moi, j'ai pensé à la dernière fois, non. C'était pour mettre dehors. Non, tu sais, les trucs qu'ils mettent en dessous des tanks d'eau, là. des tanks à eau Des tanks à eau chaude pour ramasser l'eau. Ben, je pense, ça serait des solutions. Puis, je mettrais un détecteur en plus dedans de d'eau. Oui. question de savoir tout de suite hein, quand il y a un problème là, que ça ouais. se mette à crier. Euh, parce que ça, c'est un gros problème avec l'hydroponie. C'est qu'il y, y a des risques, des dégâts d'eau. Il faut, faut en tenir compte. Dans ce cas-ci, on a eu un autre problème cette année, puis les trois, on l'a eu en même temps. On a eu de la Mélidou. Mm -hmm. Fait que ce plan-là, il est affecté par la Mélidou, puis on a eu des trous avec toutes nos plantes tomates. Ton plan est beau. Il est beau, mais là, il est jeune. Puis il était dehors. Non, puis là on peut. C'est ah ouais. en dedans. Le problème, je les rentre dedans en entrant probablement pied. un plan ouais. de, de l'extérieur hum. ou même en entrant peut-être même mes pots de l'extérieur pour les ranger. Peut-être. Ouais, c'est niaiseux ça comme aussi. ça, c'est comme un petit champignon. Fait que euh, ici à côté, c'est un plan de courgette. Puis on va aller un petit peu plus loin après pour vous le montrer. Fait que. Euh, là, il commençait à avoir des petits, des petits boutons. Mmh. On voit une petite, euh, une petite fleur femelle ici de courgette. Puis vous allez voir, à la fin, euh... il faut faire le, le, le butinage manuellement. C'est euh, comme on n'a pas d'abeilles, on prend les feuilles ma mâles, on les décortique, on garde le pistil à l'intérieur puis on va bâtiner la fleur femelle quand qu elle est là. Fait que ça, ça prend les deux. Il faut que tu ailles une fleur mâle mmh. et femelle en même temps si tu veux pouvoir garder... Euh, moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui disait plutôt de faire la pollinisation par toi-même, ouais. si tu avais une circulation d'air avec un fan. Ça, ça marche pour les plantes de tomates. Se seule. Seulement les plantes tomates. Ça Seulement ça. les plantes ouais, tomates. Mais pas pour tes cocombes, pas pour tes... Euh, Alors, ah, ça, okay. je suis convaincue. Okay. Mais les plantes tomates, oui. Les plantes tomates, tu as une qu'à brasser ton plant. Oui, oui, Puis, oh, ouais, puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans lui. Mais j'ai pas eu le temps d'avoir une grosse production que la milidou avait trop envahi mon plant. Puis malgré les produits que tu m'avais vendus, ça n'a rien fait. A rien non, j'ai même essayé avec un autre produit qui s'appelle euh, comment ça s'appelle? Euh, C'est de la bouillie sulfurée qu'on ouais. qu recommande, qui est pas supposé d'être toxique et tout. Puis non, il y a vraiment euh, un problème. Il puis c'est aéré, j'ai ouais. un ventilateur, tout. Ça, c'est des mini birdies qui arrivaient. Vous voyez, ils sont microscopiques, puis il y avait déjà des fleurs. Mais le système qu'on voit juste en dessous, c'est de la merde. N'achetez pas ça, ça va hyper mal. En ce que je n'ai l'ai vraiment pas aimé. Euh, il est très difficile à entretenir aussi, puis euh, il y a beaucoup de, de possibilités qui s'incrustent, encore une fois, par les algues. La lumière passe partout. Fait que. Mais je l'avais testé, puis j'ai perdu mes plants à cause de ça. Ils ne oh. vont pas pousser bien. Fait que ça ne valait pas la peine. Bon. Oh, ben okay. Là, il, il a commencé à okay. déjà avoir de la je le montrais, là, ici, là. Il séchait dans le bas, là. Fait que ça ne oh, va pas ouais. bien. Là. Ouais. Quand ça on, commence ouais, comme ça, on, on est foutu après. Puis ça, Les ben, ça, gens qui font de, qui ont des jardins, c'est la même chose dehors. Là. Des fois, on. C'est plate, là, mais un euh, cristal, arrive. on a, ça arrive, ça. On a soit une infestation de bébites qu'on a une année. Euh, ben, des fois, c'est la température. Dans ce cas-ci, c'est pas l'humidité, Par rapport à. Mais ce que je réussis à contrôler, c'est fou, là, mais si je mettais de, euh, de l'ozone, si je faisais de l'eau euh, ozonéfiée dans ma pièce, ça tue les germes, ça tue okay. les bactéries. j'arrivais à quand même contrôler avec l'ozone. Mais ça revient pareil, ça prend ouais. qu'un germe pour. Ça puis Ça, ben, on dit que mes vidéos, c'est deux ans des fois qu'on en a dans le potager. Après, ça porte tout seul. On ne sait pas okay. pourquoi, mais c'est comme des vagues. Ça va, ça vient. Bon, voilà. Euh, là, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se passe, parce que ça, c'est des gros contenants. Euh, J'avais... Euh, Bon, ben là, les racines étaient vraiment bien euh, intégrées. Vous voyez qu'ils sont mm -hmm. en santé. Ils ne sont pas blanches, mais ils sont fermes. Là. On voit qu'ils sont heureuses. Mais je vais vous expliquer, j'ai mis une pompe comme on l'a expliqué. On voit le tuyau là, qui passe sur le côté. Ça, c'est si vous faites des systèmes maison, là, que vous voulez vous amuser avec ça. C'est ce que je vous conseille pour des gros pots. c'est Vous mettez une pompe dans le fond, une, pompe, une petite pompe à aquarium, comme on a montré tantôt. Ben, regardez ici à l'intérieur, je fais couler. Le, le, la, le, la pompe au niveau du, de la branche principale de mon, de mon ah. euh, plan de tomate. Comme, te, oui. comme le petit... Euh, comme ça. Comme ton petit, euh, ton petit jardin tantôt. Allez, on regarde. Oui, ouais, mmh. c'est ça. Mais ça, il adore ça parce que le fait que ça coule sur les racines, sur les racines. ça s'oxygène et ça rentre dans l'eau déjà oxygénée. Mmh. Les tours, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Les gros tours, exact. Mais ça, si on peut le faire maison, les grosses tours oui, hein, oui. c'est... Euh, oui. Mais les pots, par contre, j'ai pas eu de problème du tout d'algues à l'intérieur de tout ça. Voilà. Ça, j'avais planté ici des graines, de, ça a pas marché, des graines de cocon. Mais ah, attendez de voir mon plan de courgette J'étais assez fière. Ça, c'est les pots que je présente. J'ai mon pH moins, pH plus pour faire mes... Euh, ici, oh, on les voit un petit peu à l'arrière j'ai acheté ces papiers-là je ne sais pas si on les voit, ils sont en arrière-plan ici là. Euh, ça c'est un autre mesureur là, si vous voyez mon curseur de souris là, ça c'est un autre mesureur de pH que j'ai acheté trop cher puis finalement il ne vaut pas plus que celui que je vous ai présenté tantôt mais sur internet j'ai trouvé des papiers pour mesurer le pH de l'urine des chiens mais qui sont dans une mesure qu'on peut mesurer entre genre 5, 5 et 7 ou 7-6$, fait que ça nous permet de mesurer l'eau efficacement. Puis ça coûte moins cher que les petits rouleaux qui sont vendus, qui coûtent 20$ euh, dans, euh, chez HGD Québec, là, qui est hydroponique GD Québec. les autres, c'est très cher leurs petits rouleaux pour mesurer le oui. pH. C'est très dispendieux. Fait que ça, ça peut être une, une alternative. Fait que euh, bon, on va continuer. En passant, je les ai plus. Euh, C'était trop de troubles pour euh, la quantité de fruits que ça me donnait. Euh, oui. Je me suis dit que j'étais mieux de l'acheter à l'épicerie. Là, je vous montre les produits là, pour la croissance. Okay. Là, c'est les contenants verts. Les contenants verts, c'est pour la croissance des plantes vertes comme les laitues. Puis les contenants avec les étiquettes rouges, c'est pour la croissance des euh, plantes tomates. Fruits une fois qu'ils ont des fruits. fruits. Oui, fait que y a, y a la composition est différente aussi là, au niveau de euh, l'azote, le phosphore, puis euh, le potassium. Puis ça contient ouais. le fer. C'est vraiment des produits qui sont totalement complets. Euh, c'est vraiment génial. Ça, c'est du pH. Euh, c'est de l'hydroxyde de potassium, en fait. Puis euh, c'est de la nourriture aussi pour les plantes. Fait que quand vous en mettez, ça ne tue pas les plantes. Fait que vous ne pouvez pas prendre du bicarbonate de soude, des trucs comme ça. Vous allez tuer vos plantes. Mmh. Ça prend vraiment ces produits-là. Fait que ne faites pas d'expérience avec d'autres choses. Fait que là, je pense pas que j'avais d'autres choses intéressantes là-dedans. C'était la lampe que je vous parlais tantôt. C'est en plein courgette, que tu vas le montrer. Là? Oui, c'était une autre vidéo. Ah, okay. Ça, c'était pour la prise de pH. Je vais vous le montrer ici à la fin. Premièrement, je vais vous le montrer ici, quand je vais cest celui-là que j'ai des fleurs? Non, ça. Ce... Ça, c'est ce, le même, on dirait. C'est lui. Ah, OK. Là, je vais vous montrer comment je butine les fleurs parce que c'est bien important. Oui! Regardez. Je vais avancer un petit peu. Bon. Là, j'ai une fleur mâle dans mes mains. En fait, c'est une double. C'est spécial, hein? On va donner ah. des fleurs doubles demain C'est mon haute, C'est... Fait que euh, je, prends, je prends une pistille, puis j'ai ma fleur femelle, tu sais, qu'on a vu, là, qui, qui, qui, avait éclos, euh, qui a l'eau Puis il faut faire ça le matin parce qu'il frétisse, il frétrisse. Flétrisse. Oui, dans la journée, ah, en tout okay. cas, il est, euh, il, il, devient un peu, il faut faire vraiment au bon moment, OK. Fait que là, euh, je fais ça dans mon potager le matin, moi, tu euh, quoi, euh, ta fleur mâle, je l'ai montré un petit peu, c'est qu'il y a pas de courgette après. Ta fleur femelle, tu as la courgette qui est au bout, tu la vois, il y a une okay. petite courgette, elle est plus grosse. Okay? C'est la même chose avec les concombres. Tu vois un, un micro-concombre au puis bout. ta fleur, après le, oui. premier, le concombre? Oui. Fait que là, tu prends l'autre fleur, ça, tu, laisses, oui, tu laisses le, le concombre à l'autre. Moi, je la détache au complet pour sa fleur, puis ça se mange en passant les fleurs. <rire> Puis, euh, je m'en vais toucher la piscine de l'autre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, même quand non, ça est dessiné, là. Non. <rire> bon, moins, ça recommence. Ça va. Là, regardez le résultat, c'est trop mignon. Mais j'en ai eu quelques unes comme ça, là. Fait que. Hey, bah, oui, mais j'étais tellement fière. Parce que, euh, faut que je vous C'est la première année que je faisais un plan de courgettes. Fait que j'ai euh, vraiment ai beaucoup aimé. C'est une belle expérience. On est tellement C'est tellement satisfaisant quand on ouais, ouais, euh, la, est la est période de, de la récolte. C'est vraiment trop de fun. Fait que vous voyez ma, ma grosse courgette qui est là. Fait que. Euh... Hey, quand Puis j'en ai garde pas il y en a d'autres qui arrivaient. Alors donc, ça, c'est euh... femelle. Oui, ça c'est toutes ici les fleurs voit, femelles. Là, femelle. Oui, Puis là, t'as une okay. mâle, là, regarde, t'en voyais une, là, une mâle. Mais t'en as une là. ici, là. Ouais. Juste en haut ici, là tu vois? OK. Fait que okay. ça, ça c'est une fleur mâle. Puis, t'en as plein de femelles, mais là, l'ennui, c'est que j'en ai eu plein de femelles, puis j'avais plus de fleurs mâles. Ah. Ça fait que là, j'ai perdu. Ah, OK. Ou tu peux manger les minis, là, mais, euh, okay. t'es pas quand même. Ah, moi, ouais. je fais de la ratatouille avec ça. C'est vraiment okay. délicieux, là. Fait que, puis là, ben, mon plan de tomates, il fait pitié. Je l'ai tout euh, taillé, puis gars, j'en enlève encore, là. c'est la maladie, elle, ah, là, c'est bien installé. installé Puis là. même si j'en ai pris soin, même si je l'ai arrosé au 4-5 si jours. Coupe, même si on enlève et. Ça, et rien à faire. Oui, mais j'aurais pas le temps, profiter ouais. parce que non, je vais ça. avoir peut-être 10 tomates mm. et puis mon plan va être ouais, mort avec toutes ces tomates vertes. Ouais. Là, ça, c'est très insatisfaisant. Mm. Et ça arrive aussi en hydroponie. Euh, si vous avez des solutions, qui sont les bienvenues. Vous avez juste à les marquer en commentaire. Mm. Fait que... Et là, ici, je commençais à avoir mes plans, mais gars ça n'a pas progressé pendant pas tout. Ils n'ont vraiment pas non. aimé ça. Ils n'ont vraiment pas aimé ça. D'habitude, ça allait beaucoup mieux. Puis j'ai même descendu euh, pour le, le fun euh, du Percy pour voir si, euh, d'épicerie, pour voir okay. s'il allait reprendre dans, en bas. Il s'est fait infecter par la même affaire. Ok. Donc okay. là, j'ai décidé de tout abandonner, j'ai tout désinstallé. Et euh, ça va certainement vous arriver aussi si euh, vous faites des grosses cultures. C'est pour ça que je vous dis, des, euh, Si vous voulez quelque chose de sécuritaire, les petits appareils qu'on vous a montré tantôt là, il y aura aucun problème. Hmm? Séparés. C'est pareil, ben, pas, pas dans même Oui, pas, pas dans, dans même la même endroit. pièce. fait que S'il y en a une gang qui tombe malade à un endroit, là, ils vont toutes tomber malades en même temps. Fait ça. Fait que, euh, mettez ça à part, vous avez être sûr de pouvoir garder les, les choses. que la courgette, elle n'a pas eu... Euh, pas les... du tout le plan, oui, mais ça c'est un autre mystère de la nature. Il y a certains plants qui sont plus résistants à certaines mycoses que d'autres. puis Elle, a eu, elle a eu des feuilles du bas qui, qui pourrissaient plus rapidement. Mais comme la courgette est au sec, okay. elle n'a pas d'eau comme à l'extérieur. Elle n'a oui. pas fait de blanc. Euh, à l'extérieur, on a souvent des courgettes. Les plantes courgettes vont finir la, la saison avec du blanc, mais elle, elle, elle n'aura pas elle parce que compte. ses feuilles sont toujours au sec. C'est que les racines qui okay. sont en, dans l'eau. Okay. Mais le plant de courgette, c'est comme toutes les, les cucubacées, euh, c'est un plant qui, qui, dont les, les racines sont très fragiles. Et je faisais extrêmement attention quand je lui mettais de l'eau. Je ne l'aurais jamais sorti du pot pour changer son eau parce que les plantes concombres comme les courgettes, toutes les cucubacées, ils détestent se faire jouer dans les racines. Ah, ça doit être oui. pareil en hydroponie oui, que ça l'est à l'extérieur. Ça fait que moi, je tassais délicatement le pot pour y rajouter de l'eau okay. avec des nutriments. Okay. Mais jamais je vais faire un changement global à moins de, de verser par en bas. Il y a une, il y a une ah, valve dans ouais. ces pots-là, de sortir l'eau par la par valve et d'en remplir par la suite. Okay. Mais ça a été ça a été du trouble. Mais ça a été le fun. C'est plus des expériences. Euh, vous, vous comprenez quelque chose, par contre, là. avec tout ce qu'on vient de vous donner comme information. Si on manque de chauffage, si on a des problèmes euh, avec euh, l'électricité, oubliez l'hydroponie. Ce n'est pas une solution non. qui va euh, vous permettre de survivre. Euh, c'est euh, c'est pas une solution non plus euh, qui... qui va vous aider euh, qui, qui, qui va vous promettre des, des résultats à, euh, de façon à long terme fait que c'est pas la solution la petite hydroponie oui celle de fenêtre comme on parlait tantôt ouais. là, la, la petite hydroponie oui mais pas la euh, commerciale ou quoi que ce soit ouais. euh, d'ailleurs euh, ça prend trop d'énergie c'est ça les lampes prennent d'énergie, il oui, y a là, oui. des pompes, oui. euh, et puis ils ont besoin d'énergie, je veux dire, s'ils manquent d'électricité pendant euh, euh, quelques jours ou quelques heures, tout le temps, ben, il va faire trop froid aussi. Tu sais, oui. C'est plein de choses qui vont amener les plants à être en, en risque de perdre, vous allez de perdre vos cultures, puis il y a une autre affaire aussi, au niveau d'un effondrement social. Euh, on, on risque de plus avoir aussi des produits qu'on a besoin de mettre dedans. Sauf que les laitues, vous pouvez les nourrir avec du vin-20-20. Ce n'est pas compliqué, mmh, les laitues. Ouais. Mais je veux dire, des grosses cultures hydroponiques, là, si vous mmh. pensez que vous êtes installé en bas bon, un système avec des aquariums, l'aquaponie, avec des, plein de choses, puis que vous allez vous en sortir, ben il y a des doutes là-dessus. Fait que euh, investissez pas là-dedans, c'est pas là-dessus que j'investirai moi-même. Gardez vos graines et pensez à les planter pour l'été. L'énergie solaire, ça va encore plus de l'or que n'importe quoi d'autre. Puis ça va être complètement gratuit. Fait que, il ah, y avait tu autre chose à dire d'important sur euh, ces systèmes-là qu'on n'aurait pas dit? D'après moi, on a pas mal ouais. fait le tour. Hein, on a fait le Fait, ouais. ouais. fait qu'on a probablement une grosse vidéo aussi, mais euh, on va la, probablement la laisser grosse comme ça. Euh, par contre, si vous avez des questions ou si on, on a besoin de vous montrer, par exemple, comment calibrer un, un, un calibreur de pH là, pour savoir comment est votre pH d'eau, ben ça, si on pourra le faire euh, dans une autre vidéo à part. Fait que, ben j'espère que vous avez aimé. Fait qu'on vous souhaite là-dessus une belle journée. Belle journée. Bye. Belle journée. Bye, bye. Bye, bye. bye. bientôt.